J'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Gros défi, on va affronter le vélo avec la trottinette et monsieur Arnaud. Comment vas-tu? Ça va, ça, ça va. va. Et Jules en roller. Salut. On a ici les meilleurs riders de chaque discipline et on va s'affronter sur trois défis. Le premier, ça va être ici un saut en hauteur. Le deuxième, ça va être une course de vitesse. Et le troisième, ça va être une surprise. Ils ne savent pas encore en quoi ça va consister. <rire> ah j'ai trop non peur, ah, j'ai trop peur. Donc vous verrez, ça, ça sera ça. le départage. Chaque manche vaut 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Et on commence tout de suite avec le son hauteur. C'est parti les gars Allez, allez, allez bah, c'est juste là, regardez. Je propose une première barre à 50 cm pour l'échauffement les gars, ça va ah oui. ouais, ouais, ouais. Mi, celui qui gagne, commence. Shifumi. Mi. Shifu -mi. Ah du coup, j'ai gagné. Donc ah ouais. Je commence. À vous. Shifumi. Pardon ah ouais. de passage, moi, Jules Arnaud. Let's go. Ouais. Ça monte, je propose 70. 20 cm de plus, deuxième barre, 70 cm. Troisième barre, 80 cm. Je crois que Arnaud Aka Warnup va commencer à être en pression. Ah mais je suis déjà en pression la chaussure Je me suis téléporté pas On tout fait ça. un sans hauteur mais on n'a pas dit le fausse burie Atterrissage sur le dos bien sûr j'ai pas précisé Il faut atterrir sur les roues Deuxième essai donc s'il rate maintenant On a deux essais à chaque fois pour passer la barre S'il rate maintenant il sera éliminé de ce premier défi Donc la grosse pression pour lui Allez la trottinette est derrière toi Mais bon j'avoue qu'avec la trottinette C'est quand même pas le plus simple Il a pas le rebond du pneu ou la légèreté des rollers Pour euh, aller très haut donc euh, On va l'encourager on est fair play oh je crois que c'est un pas que je saute aussi haut Je me suis pris une pression monumentale hein. C'est quoi le record de Bunny up avec une trottinette 1m15 Ah ouais tout ça. 90cm, 4ème euh... part Il est vraiment détestable <rire> Ah mais là... Euh... Je crois qu'il est en pression là Regarde il prend l'élan mais je crois qu'il n'y a pas plus d'élan là. C'est son deuxième essai, son dernier C'est énorme, je pense que tu peux l'avoir ah oh C'est de la alors... <rire> Tiens on va le chauffer. Partir. Bon il a voulu un mètre. Ouais. Mais je crois savoir ce qu'il veut faire. Il a un petit truc derrière la tête. On verra tout à l'heure. Faut déjà qu'on le fasse moi. Parce qu'en vrai on rigole, on veut l'éliminer mais est-ce qu'on va les passer les 1 mètre <rire> Allez on a dit qu'on devait passer les ramettes, on n'a pas dit en dessous ou au c'est vrai Mais c'était un sans hauteur à la base. non est ce qu'on valide <rire> pas sûr hein Au moins un essai Un essai, allez Il a voulu les ramètres, ouais, il assume même... oh. Allez on est, bah, on plus. est fair play, on lui laisse deux essais pourtant Si pas, je sais que c'est son record personnel Ça se met. Oh. Ah. Là, est ce qu'il va passer Dernier vraiment. essai Je pense qu'il t'a frotté ici là Oh hein Oh le vent le vent <rire> Bâtard, j'espère qu'il va rater. Bon On bah, essaie. bien joué. Un essai pour l'honneur. Oh oh On lui laisse un essai ou pas? En vrai, il serait éliminé. Hein. Non, mais je suis éliminé, mais pour okay. le plaisir. Allez, pour Allez. le plaisir. Jamais 203. Pour le plaisir, c'est juste un best-of. Un petit bonus pour lui, mais il est éliminé. C'est là qu'on lance un. À... Il reste encore deux disciplines Parce qu'ils font les manins mais c'est pas fini On passe maintenant à 1m10 Et avec le street ça va commencer à être chaud Il ah met la pression là Je suis obligé de passer ça veut dire pour continuer dans le game perdu bien joué Bien joué bien joué donc pour ce saut en hauteur, est-ce qu'on te laisse quand même t'exprimer Est-ce qu'on lui tente une barre à 1m30 direct Je crois qu'il est chaud. Là. Si tu veux, on fait un, un kit ou double. Tu passes à 1m30, tu gagnes un point en plus. Ouais. Tu les passes pas, tu nous donnes un point en plus. Allez, allez, allez plus. Ouais. je répète donc les règles, ça change légèrement. Il a accepté notre barre bonus. S'il si passe, il va gagner 4 points du coup dans ce défi. Par contre s'il rate, il va gagner, bah tu gagneras quand même 3 points mais il va nous donner des points C'est à dire que moi aussi j'aurai 3 points et Arnaud aka Warnup aura 2 points du coup Du coup il a la pression là, il peut perdre le leadership Ouais je suis confiant pour les autres épreuves il manque à rien. Il perd tous les points. Là, on gagne 2 points chacun. Il casse la barre en plus. Éliminer. Mais ça, c'est du scandale. Du coup, petit récap de ce premier défi. Nous sommes donc à 3 points pour Jules et, et un carton jaune. Arrêtez de faire du bruit, les gars, s'il vous plaît. Désolé. 3 points. 3 points également, puisqu'il m'offre un point vu qu'il a perdu. Et 2 points vu qu'il t'offre un point vu qu'il a perdu. On se retrouve pour la deuxième manche, la course de vitesse. Pour ce deuxième défi, c'est la course de vitesse avec des obstacles Vous les voyez derrière moi, il va falloir faire deux allers-retours avec les différents modules qu'il y a Il y a des tourées, il y a des plans inclinés avec des bascules Il y a des toutes petites skinny lines, il y a plein de trucs la merde. Je sais que Roller, normalement il est quand même euh, podium championnat de France et du monde De Roller cross. c'est un peu pareil Non Non Ok Bon, alors il fait de la trottinette freestyle, c'est un peu pareil J'aime le Trial trott mais là on est dans un, une autre galaxie là <rire> Bon, en fait, ça représente aucune discipline, il faut aller juste le plus vite possible et je propose bah, que tu commences, 9 Allez, je vais tout casser Pour 3 points, la victoire Pareil, 3 points le premier, 2 points le deuxième 1 point le premier, potentiellement tu peux reprendre le lead. Allez, c'est parti Je précise que si un de nous tombe d'un obstacle Ça sera 3 secondes de pénalité supplémentaire Et bien sûr, il faut pas casser les modules Il faut pas tomber, il faut pas tricher Avec la trottinette, il a le droit, bien sûr, de, de se pousser Moi, de pédaler Avec les rollers, il a le droit bah, d'avancer, de sauter par-dessus les obstacles Que le meilleur gagne, c'est parti Ça sera moi le maître du temps pour ce défi, on va démarrer quand il va passer à côté du pneu Et on arrêtera le chrono après les deux allers-retours Ici Ok, c'est compliqué 3, 2, 1, let's go Allez, allez Allez, allez c'est parti, ça continue c'est toujours avec la trotte. Voilà, oh, ça peut galérer pour pas tomber. Il a fait la pénalité. Il a fait Il a fait Il a fait 43, 40 fait, et franchement, il a géré. Ah ouais, là franchement, je me dis. Temps de référence donc 43. Donc c'est bah ça sera moi maintenant. Allez à moi. C'est parti. Place au vélo. 3, 2, 1, go. Yeah, c'est parti. Oh, là, pour... Là il est au taquet, il est dans son élément. Alors, je ne sais pas s'il casse les modules ou s'il casse le chrono, mais... Ah ouais... L'usage des pédales devrait être interdit hein voilà. oh, putain. Je me suis fait laminer, mais on est qu'à 10 secondes des gars et... Pas mal, pas mal. Annonce, je te laisse annoncer. 33 secondes 14. 10 secondes. Pas, papa, papa. Joli. Je crois qu'il a l'impression. Je te check pour donner de la, chance, de la bonne chance et du courage. Est-ce qu'il va remporter ce deuxième défi Est-ce que tu vas passer devant un trottinette 43. 43 c'est large. Faisons le point sur le classement provisoire. Bah, on peut pas savoir vu que j'ai pas encore gagné. Mais supposons que je suis en tête. J'aurai donc 6 points. Toi, tu auras donc bah, on sait pas, moi. 4 points si tu es deuxième. Ouais. Et on sait pas. Pour l'instant t'as point. 3 points Et s'il si gagne il a combien de points Et s'il si gagne il a 3 points en plus donc du coup il sera à 6 Et toi tu seras à 5 Et moi je redescends à 5 Oh là là A oh oh oh oh. tout moment le classement ouais. peut changer maintenant C'est parti dans 3, 2, 1, GO Comment tu dois rivaliser avec ça choqué ah, je suis vraiment choqué ah ouais. regardez avant, avant même qu'ils savent je vais vous montrer regardez non, mais je pense, là je la prognostique bah devant c'est sûr là déjà le début il l'a survolé et surtout dans les virages en fait non objet de freiner bah, ouais. j'avoue okay. je vais pas le mettre mais j'ai joué le jeu à vouloir toucher le mur pour repartir tout ah ouais. ah, tu t'as perdu 10 secondes, c'est à cause de ça ouais. <rire> je fais un pronostic euh, 26 ah, ouais. ah ouais. bon en vrai moi j'ai triché j'ai vu il les écrit 32 mais ah, j'ai vu tellement sur de moi ouais, par contre il faut commencer à avoir la pression là je reprends la tête alors petit pour le classement, on est donc, Jules, 6 points, moi, 4, et toi, 3. 6, 4, 3, c'est pas fini. Il y a l'épreuve surprise. Allez, on passe à la troisième manche, c'est la manche surprise, à tout de suite. Troisième défi, c'est le défi ultime. Et les gars, c'est le défi switch. Ça veut dire qu'on <rire> va Ouh, changer de sport. Euh, ça va être un il, il va faire mal. Voilà, on va voir qui est polyvalent. Donc celui-là, il va faire mal. Donc potentiellement, tu vas te retrouver avec une trottinette. Tu vas te retrouver avec un vélo. Je vais me retrouver avec des rollers. On n'en sait rien. Comment on va fonctionner Eh bien, on va faire un Shifumi. Celui qui gagne, il pourra choisir le sport qui l'arrange. Ok, ça va Et bien sûr, les mêmes je règles. Pas, je sais pas s'il y a un sport qui arrange. Oh moi, ouais. je pense que si. Je pense que si. Ah. Je sais pas. Le vélo, c'est peut-être le plus sûr. Pas pour moi, mais après, je sais Ouais je pense aussi <rire> Attends j'ai pas expliqué du coup sur quoi on allait euh, s'affronter Derrière nous il y a une piste de BMX avec une belle grille de départ Du coup on va s'affronter cette fois-ci les trois en même temps Comme ça au moins il y aura un vainqueur et là il y aura pas de chrono ou de chichi Ça sera le premier arrivé Tout à l'heure tu voulais de la gamelle potentiellement il va en avoir L'arrivée de la piste de BMX est derrière moi Il va falloir faire tout le tour mais on va pas s'arrêter là Il y a un gros plan incliné à remonter Donc potentiellement le mec en vélo ça va être galère En roller on sait pas Il va falloir prendre ce parcours là bien voir On continue du coup par ce chemin là Prendre la rampe et sauter sur l'airbag Mais attention ça se termine en bas de l'airbag Pas juste toucher l'airbag mais tout en bas de l'airbag Donc là on peut encore se pousser dans l'airbag Il faudra toucher le sol derrière pour gagner Ça va voir Ça me va On revient au point de départ pour le Shifumi Shifumi Allez. Oh, Ça dégage Ça, ça gagne. Dégage. Du coup tu choisis ce que tu veux moi, je suis le mec qui réfléchit mais je vais prendre mes volets ah ouais. <rire> Bah moi j'ai des rollers obligés et toi t'auras la porte. Ouais. Bon bah... bon bah bonne chance euh, Merci <rire> euh, Ça fait à peu avoir. près 20 ans que j'ai pas fait de rollers Normalement ça roule bien hein. Normalement c'est <rire> des rollers de compète On a tous des bons, du bon matos okay. On a juste pas les bons pilotes avec Bon bah on s'équipe et on se retrouve sur la grille C'est parti <rire> Deuxième, troisième, franchement c'était un bon défi ouais, sais, les gars. Bien cool du coup Warm up 6 points, sept. Jules 7 et moi 7 Et bah ben, on a égalité est-ce qu'on s'arrête là J'ai gagné deux épreuves. Hein. Je dis ça, voilà, je dirais. Ah ça recommence. <rire> Petit avantage pour Jules. Il a voulu jouer, il a perdu au 100 hauteur son kit ou double. Donc tant pis, si t'avais pas joué au kit tout double, aurais gagné. Le jeu. Bon, ben, bah, on va s'arrêter là. Et moi ce que je te propose, bah, c'est de se retrouver sur une autre vidéo. Je vous prépare un très gros défi. Donc restez bien connectés. Abonnez-vous et likez cette vidéo si vous voulez des défis de ce genre. Bien sûr, allez vous abonner à Warnup, à Jules, pareil sur leur Instagram. Et puis merci à Ride qui nous a accueillis dans ce super spot comme d'hab. Ciao les gars Salut à plus. 喂